Avant de pouvoir optimiser ces campagnes, il faut pouvoir maîtriser parfaitement la manière dont les données sont collectées et donc c'est un sujet plutôt technique sur les outils de pouvoir réinternaliser et reprendre la maîtrise que ce soit côté analytics ou médias, d'avoir la main et le contrôle sur la manière dont sont collectées les données vont permettre à la fois un meilleur contrôle et une plus grande transparence dans la, la visibilité sur l'ensemble des données qui permettent à la fin finalement de, de, de, un meilleur plan d'action sur l'optimisation euh, des campagnes médias.